Je vais faire la mécanique, je vais retourner à l'école. <t 'en> je pas le tu te de l'épargne. Moi, je suis le fan. Et tu pas n'importe Qu'est-ce que vous faites? Je t'ai même de penser à ta page fais. fais la bagarre. Mais avec l'enfant d'un militaire. Faut quoi passe tu te Vite, et puis tu parles à l'école. Oh eh eh Allez, allez, allez. Mon fils, que tu grandisses en paix. Papa, oui? je voulais demander de l'argent pour la sortie de classe. Rends grâce à Dieu que nous ayons à manger tous les jours. Sortie, sortie, je n'ai pas d'argent. Dépêche-toi. Oh, divise, oh, divise, oh. Ma copine, notre nouvelle maison est confortable. Non seulement on est bien dedans, mais en plus on a loué l'autre. Papa, il dit que pour la sortie. Ne quitte pas. Fanny, je t'ai donné de l'argent de poche il n'y a même pas deux jours. Maman oh, je l'ai mis dans ma chérie. Mais si c'est ça c'est une bonne chose, il faut apprendre à économiser. Dans ce cas ma chérie, pas de sortie pour toi. Parce que tu n'auras pas 5 francs. Je suis prêt à arroser la flèche s'il le faut. Je tiens à participer à cette sortie. D'Ismaël, pas question. C'est 2000 francs qu'il faut payer. Alors, ou bien tu payes. N'oubliez pas de sortie. C'est clair là. Vous ne pouvez rien faire pour moi. Ah vraiment, je suis désolé. Ismaël, où tu étais Je te cherchais partout. J'ai été négocié avec le proviseur pour la sortie. Il a refusé. Je suis sûr que certains n'ont pas leur ticket pour la sortie. En tout cas pour moi, voilà le mien. J'en fous la lapin. Le macaque. C'est dommage, mais t'inquiète, je te raconterai la sortie dans les moindres détails, avec le piment, en plus. <rire> Asseyez-vous. Bien. La date limite des inscriptions pour la visite sur le site de Lango est prévue pour demain. C'est compris. S'il vous plaît, Monsieur. Oui. Est-ce que la restauration est comprise dans le prix du ticket ou il faudra apporter à manger? Ne vous inquiétez pas, vous mangerez sur place. Ceux qui n'ont pas payé de ticket, pas de sortie. Ok, à demain. Moi, en tout cas, je n'ai pas de problème, j'ai mon ticket. Tant pis pour les pauvres. Merci beaucoup, au revoir <rire> ce soir. Eh, hey, Tondo Oui, fais moi aussi. Je voulais vous voir. Eh? Qu'est-ce qui t'a gâté encore Non, tonton, c'est pas ça. Hmm. On a eu une sortie, on a fait 2000 francs chaque. Ah. Si c'est ça, moi je ne suis pas ton tonton. Va voir ton vilain papa là. C'est lui qui a dit qu'il peut là. Attends Tondo, papa n'a pas d'argent. Et eh, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse Ça t'apprendra à voir un papa toujours fauché. Allez, dégage Ta tête, on dirait manger comme ça. Que tu fais pascal je vais juste donner un petit billet à fanny pour sa sortie je trouve que tu la gâtes l'ango c'est un beau site il faut encourager nos enfants à visiter les sites touristiques du pays Tiens, ça peut le voir sortir. Merci, papa, Pascal, tu es très gentil. Je n'ai rien, ma fille. Pascal, qu'est-ce que c'est Tu t'es trompé C'est 4000 au lieu de 2000. Non, c'est plus de deux tickets pour Fari et Ismaël. Très bien. Tiens, ma fille. Ce billet, il est confisqué. Si Ismaël veut aller à Lango, son père n'a qu'à payer pour lui. S'il te plaît, Clémence. Pas question. Il n'aura pas simplimp. 300... Ou Est-ce que je vais trouver ce qui reste? Ismaël n'a toujours pas arrivé? Pas encore... Je suis inquiet, je l'ai cherché partout. Allez. Fanny, viens, maman, t'attend. Elle Allez, de faire tête, ma fille. C'est est rentrée hier soir. Elle est sortie très tôt ce matin. Hein? Allez, vas-y. Bonne journée. Tony, ton garde du corps n'a pas eu les sous pour la sortie. Jo, laisse-moi tranquille. T'inquiète, j'ai mon appareil photo. On lui montrera les images. Nous avons l'œuvre d'un artiste algérien du nord de Bachir Adjoui et il parle de la dictature. Nous avons le côté dictateur et le peuple qui est baïonné. Maintenant, nous allons passer à autre chose. Suivez-moi. Les enfants, vous avez devant vous l'œuvre d'un artiste burkinabé du nord de Nikima Ali. Il parle de la recherche de la paix. Et c'est des enfants autour d'un oiseau représentant la colombe signe de paix à la naissance. Vous voyez la coquille ici et tous ces traits pour montrer que la paix n'est pas encore parfaite. L'oiseau n'est pas libéré et ne peut l'être qu'à partir des enfants. Mais il faudrait qu'il y ait des éducateurs qui connaissent ce qu'on appelle la paix intérieure. C'est un comportement que nous n'avons pas et qu'il faudrait adopter pour ces générations. Sinon avec la haine que nous vivons, ils risque de ne plus jamais connaître la paix. Zikema Ali est un artiste burkinabé, il parle des songes du vieillard ici. C'est le visage d'un vieillard qui semble sortir du ventre d'une femme, comme une naissance. Vous avez la patrie, notamment aussi.